Je suis trop folle pour être adaptée à la société. Je suis trop folle pour être acceptée par les autres. Euh, je jouis de ma folie, mais je refuse de la mettre à contribution. Mais oui, voilà, c'est ça. Tu ne veux pas la mettre à contribution, tu es une sale égoïste. Il y côté, je suis une sale égoïste qui refuse de mettre mes dons qui sont en accord avec moi, donc forcément des dons, au service de la communauté. Pourquoi Parce que je dois me venger de la communauté. Parce que euh, on n'a pas être, toujours été bienveillant et bienveillante avec moi. Donc la révolte est la meilleure manière, un, de m'auto-saboter, deux, de ne pas voir que j'ai des talents, des capacités, des dons de transformation, des dons d'écriture, des, euh, des dons de verbalisation, les, des dons d'emmener les gens dans des... Euh, dans des mondes spirituels chamaniques à travers mes histoires et que j'esquive pour le coup l'indépendance par rapport à toute ma structure familiale qui me pourrit la vie jusque là est-ce que c'est assez clair comme ça je vous renvoie au film Fight Club, avec Edward Norton et euh, Brad Pitt. Je mettrai le speech auquel je pense de ce film sur ma, sur ma page Facebook. Et je vous assure que MyLis, ce que je dis à Mylis est valable pour tout le monde. Et le speech de Brad Pitt à un moment donné est pile dans la thématique. On refuse de se mettre à contribution, putain. Par vengeance, par quête d'ailleurs, par euh... Par, euh... par fuite. Pas envie de fuir, de son... Pas envie, en fait, de mourir. Presque. Si je fumais, je m'enverrais bien une, tiens. à quel point on est capable de se laisser emprisonner par notre, euh, par notre attachement au passé je me laisse enchaîner par mon passé parce que je veux me venger du reste de la planète parce que je ne suis pas capable d'assumer les conséquences de mes choix que ces choix soient conscients ou inconscients ne compte pas l'essentiel c'est maintenant est-ce que je me regarde en face Est-ce que tu te regardes en face Ou est-ce que tu choisis de continuer à fuir tes responsabilités Et ça me ressort l'information. Je ne suis pas apte à vivre en société. Donc, on tourne, on tourne sur, euh, autour de ce système-là on tourne dans ce système-là pour éviter de voir qu'on veut se venger. Et que cette vengeance, en fait, elle est OK. C'est OK de vouloir se venger. C'est OK de prouver aux autres que tu es meilleur qu'eux. C'est OK. Il n'y a pas de... Ça, ça vient vraiment d'un dogme de ça c'est bien, ça c'est mal. Ou alors au contraire, d'un non-dogmatisme. D'un côté, j'ai tellement été sans règles qu'il faut des règles. et Que du coup, je me contrains dans encore plus de règles pour voir que j'ai raison. Comme si, en fait, voilà, le groupe de ce soir, il raisonne ça. On se venge sur sa lignée, sur ses parents. On se venge de la société en s'enchaînant se, en, en soi-même. Et avec ça, j'ai tout dit. Merci pour ta question de malice.